Non. Non. Ah je crois que je me suis fait tuer dans la résurrection ou pas encore Oups ah, Attendez j'ai récupéré la carte Aïe <rire> Bah attention, euh, je pense qu'il va y avoir un peu partout dans les rires Ouais. Oh Attendez, attendez, attendez Y'a on se roquette Oh non. <rire> euh, ça s'explose Ah, tu mines Ah voilà bah voilà! Bon oh monsieur! <rire> une espèce de bruit. <rire> c'est génial! C'est vrai que c'est drôle, ça bas Tu sais pas viser! Oh ah y'a RPG à terre! Oh non, Je suis mort! au milieu Sébastien Sébastien <rire> Ah non oh, je suis rouge. Oui t'es rouge Mais moi je suis bleu C'est quoi ces idées de choses Ah non rouge. Mais Bah t'as été bleu peur. temporairement Une oder das ist der Fix du weißt Super. On est en train d'embarquer un SMG. Oh bah. Oh il y a des stats et tout. Allez, ah, des prisonniers des libérés. <rire>